Ok, ok, ok. J'ai une formation réellement atypique où je viens d'un milieu musical avant d'arriver dans le milieu du parfum, au niveau de mon école, l'ISIPCA. Donc je pense vraiment que différents parcours peuvent permettre d'arriver à cette école, quelles que soient les origines artistiques. Je suis en apprentissage dans une entreprise qui s'appelle Givaudan, qui est donc spécialisée dans la création de parfums, en qualité d'apprenti parfumeur. Les valeurs de responsabilité, d'excellence et de transmission. Au sein de l'école, on a beaucoup de nationalités différentes qui sont représentées dans les formations et les sociétés dans lesquelles on peut agir à la sortie de l'école et après nos études sont elles-mêmes disposées à aller sur les marchés internationaux. Ça serait simplement de réussir en fait, à devenir parfumeur, de pouvoir un jour créer des, des parfums, des choses euh, dans lesquelles les gens puissent, euh, puissent ressentir des émotions, puissent, puissent, puissent se retrouver euh, et pouvoir à la sortie de mon école intégrer une grande maison de création.